Je vais faire des moules sur le barbecue. Le plus important, c'est que le wok est super chaud. Je mets d'abord les moules. Puis du thym et un peu d'ail. L'échalote coupée en rondelles. Pas mal de beurre. Poivre noir. Et pour finir, je mets un peu de vin blanc. Après, on referme le barbecue et on attend deux minutes. On tourne les moules encore une fois. Esse é pré-a-serviço.